La position de base est, comme son nom l'indique, une base en snowboard. Pour avoir une progression optimale, vous devez maîtriser cette position de référence à l'arrêt puis dans vos virages. Cette maîtrise de la position de base vous apportera de la confiance en vous et des bases solides pour progresser sans blocage. Par la suite, vous pourrez facilement agrémenter de nouveaux mouvements verticaux, longitudinaux, latéraux et des rotations. Pour en savoir plus sur la position de base et comment progresser rapidement, découvrez l'ABC du Snowboard 2.0 sur le site de nomadsnowboard.com.